Salut à tous et à tous, ici GTK25, bah, je vous une petite vidéo sur PS3 en MME en 3v3. Ah non, là, ils sont deux, l'équipe. De sont deux. Euh, bon là, je suis pas très fort à ce niveau. Wow! Hey. Vous l'avez dit, moi, c'est pas trop ça. Moi, le Snap, on fait deux. Il y en a un petit deux. Un petit deux. deux. Bon, euh, Oui, euh, je sais. Pour mes abonnés, j'ai pas le même nombre sur la vie. Parce que j'ai je suis content à mon frère. Jetons, oui. Pour ceux qui sont intéressés pour des abonnés qui ont la plus 3 ou la ah, Team recrute. en oh, favori. No, en favori No snipe. Allez, je vais jouer à l'MP7, ça y est Ouh Hop Il croyait qu'il était pas discret en se mettant en Il Je ne joue pas que sur PS3, je joue sur Wii. J'avais envie pour le petit flingue. Mais c'est des fois, il te saoule. Il te dit, Snipe Puis en fait, c'est pour eux, c'est pas Snipe. Pour, tout ça pour faire la moab. L'autre, le mec, il va jouer une p7 tranquille et tout. Et voilà quoi. Comme ça, il va se dire, hop, je faire un petite moab tranquille. je genre le mec, aussi. On se fait un one one snipe Hop, après, hop. Tu te ramènes, ok. Ouais, c'est de là, je pense qu'il faut te repose. ça craint. Voilà quoi, one on one snipe. Il te dit ça les mecs puis tout quoi c'est que le mec je suis joue au snipe voilà quoi c'est casqueux ce qu'ils disent one on one snipe mais en fait non De toute façon dans tous les Call il y aura forcément des rageurs il y aura forcément des rageurs pour rager voilà quoi. Et moi je vous dis si vous ragez si vous en avez marre moi aussi des fois je rage un peu Et voilà aussi des fois je rajoute de temps en temps Moi aussi des fois, euh... des fois moi aussi je me permets de rager des fois. Ouais, j'ai dit hitmarker vous putain de ma gueule. Putain, ça me saoule. Oh, étoile, scintillant. Ils font chute, ils trouvent les gars. Ah, ça, moi, j'aime pas sur le galop. Bon, d'accord. Faut faire des kills. Pas de problème. Oh, quelqu'un final, c'est moi. Magnifique.